On continue les amis, avec les comparatifs entre la Mi Watch, la dernière montre connectée de Xiaomi que j'ai testé, test hyper complet sur ma chaîne, je vous remets le lien en description, de toute façon vous pouvez le trouver directement en tapant dans la recherche sur ma chaîne YouTube Xiaomi Mi Watch, je vous l'avais comparé avec des Amazfit, maintenant on va passer à des Huawei, parce que oui, la Xiaomi Mi Watch nous rappelle quand même le format 46 mm qu'on peut trouver sur la GT2 de chez Huawei ou la GT2 Pro. Aujourd'hui on va s'attarder au comparatif entre la Mi Watch et la GT2 de Huawei. Je vous proposerai un comparatif avec la GT2 Pro très prochainement. Voyons ce qui différencie ces deux montres. Bienvenue les amis dans Palacotech. je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, décrypter, comparer la crème du high-tech. Aujourd'hui, comparatif entre la Xiaomi Mi Watch. Première du nom, je pense qu'il y aura une grosse série de, de montres connectées qui va sortir chez Xiaomi d'ici un an, deux ans, bref. Dans les prochaines années, face à la GT2 de Huawei qui est sortie déjà il y a, il y a longtemps, un an et demi, deux ans, je l'avais testé sur ma chaîne aussi. On va voir ce qui différencie les deux montres et laquelle je vous conseille d'acheter aujourd'hui en 2021. Voici le sommaire. Commençons par parler du prix, parce que oui, c'est ça qui m'a fait décider de vous comparer ces deux montres, parce que j'aurais personnellement préféré faire simplement un comparatif entre la GT2 Pro et la Mi Watch, mais au niveau du prix, la GT2 se rapproche plus de la Mi Watch dans les tarifs concurrentiels. Car oui, la Huawei GT2 est actuellement disponible en deux formats, toujours 42 mm, 46 mm. Là, dans le comparatif, on va s'intéresser au 46 mm parce que la Xiaomi c'est du 46 mm au niveau de la taille de cadran et le prix de la GT2 se situe, c'est une petite fourchette parce que en fonction des sites, en fonction des promotions, elle est sortie il y a quand même voilà, plus de, plus d'un an, plus d'un an et demi. Je crois qu'elle a été sortie en 2018. Bref, on la trouve entre 90 euros et 100. 149 euros. Officiellement, sur le site de Huawei, elle est à 149 euros. Bizarrement, c'est le prix officiel de la Xiaomi Mi Watch sur le site de Xiaomi, 149 euros. On a donc, dans la théorie, le même prix pour la Mi Watch et la GT2 de Huawei. Je ne sais pas si vous avez loupé, mais la Xiaomi Mi Watch, pour son lancement, a été proposée avec une réduction de 50 euros, soit 99 euros. C'était une très belle promotion. Après, vous pouvez la trouver sur Amazon facilement, aux alentours de 120, 130 euros, 129 euros. Ce qui, déjà, fait gagner un petit peu d'argent. Mais voilà, en fonction des sites... Où vous allez chercher la Mi Watch ou vous allez chercher la GT2, ça va être à peu près équivalent. Vous allez pouvoir les trouver les deux à 120 euros, les deux vous allez pouvoir les trouver à 149 euros. Bref, les prix sont identiques, laquelle choisir Continuons. Parlons maintenant du design. Oui, je vous ai dit, je voulais annoncer, on a deux montres avec un esprit assez semblable parce qu'on est sur des cadrans de 46 mm. Mais alors, voyons précisément ce qui diffère au niveau du des design. La Xiaomi Mi Watch de la GT2 La Xiaomi Mi Watch a un diamètre de 45,9 Précisément, on dit que c'est du 46 Mais c'est 45,9 Avec une épaisseur de 11,8 mm La Huawei GT2, quant à elle, a aussi un diamètre de 45,9 mm Sauf qu'elle a une épaisseur plus basse de 10,7 mm A une nu, c'est 0,9 mm, ça se voit pas forcément Mais c'est bon à savoir Même dimension de cadran, qu'en est-il des matériaux Au niveau des matériaux, on est sûr de l'aluminium avec un bracelet en silicone pour la Xiaomi Mi Watch. Et sur la GT2, on est sur de l'acier avec un bracelet en silicone. On a donc aluminium VS acier. Qu'en est-il au niveau du verre Sur le verre de la Xiaomi Mi Watch, on est sur un Gorilla Glass 3, incurvé 3D avec un revêtement anti trace de doigts sur le verre de la gt2 on est simplement sur un verre gorilla Glass 3 pas d'incurvation est-ce que ça change vraiment à vue d'œil? un petit peu on va dire mais pas des masses ça reste vraiment très semblable ce qui est intéressant c'est que tout autour du cadran de la gt2 on a une petite graduation qui donne un look un peu plus un peu plus sport un peu plus classe à la montre alors que la mi watch reste avec simplement les indications home et sport ça donne un petit look moins cher, mais bon, c'est juste mon avis. En dessous de ces verres, on retrouve les mêmes caractéristiques au niveau des écrans. Des écrans AMOLED de 1,39 pouces chez Huawei et chez Xiaomi Mi Watch, avec une résolution de 454 par 454 pixels, soit 321 ppi. Ça reste les mêmes écran, je trouve celui de la Mi Watch un poil plus lumineux avec des meilleurs contrastes que celui de la GT2 qui est sorti il y a déjà deux ans mais voilà, c'est vraiment à vue d'œil c'est peut-être une impression, dans tous les cas on est sur la même technologie d'écran, c'est peut-être même le même fournisseur. Ensuite, je vous ai dit, sur l'état d'esprit de la montre, on est à peu près sur la même chose. Deux boutons sur le côté qui vont nous permettre la navigation, le bouton du haut qui va nous permettre d'accéder au menu principal, le bouton du bas qui va nous permettre de lancer une activité physique, puis à l'arrière un cardio mètre et bien entendu, les bracelets interchangeables de 22 mm, de technologie quick-release en silicone. Côte à côte, on voit vraiment que les deux montres se ressemblent au niveau de l'esprit, je le répète, de l'esprit. Après, Xiaomi vous a proposé, au niveau de la Mi Watch, différentes couleurs, bleu, beige et noir, qui va vous permettre de donner un autre look, un look un peu plus un peu plus funky à la montre. Alors que le parti pris de chez Huawei, c'est de vous proposer une version plutôt sport en noir, une version plutôt classique en marron et une version gris titane qui va se rapprocher de la GT2 Pro. On en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà à peu près les différences au niveau du design. C'est les montres concurrentes. Alors, quelles sont vraiment les différences au niveau des caractéristiques techniques Continuons Parlons maintenant des différences de caractéristiques techniques. Avant ça, on va évoquer ce qui est semblable entre les deux montres. On va voir une résistance à l'eau 5 ATM. On va voir tous les capteurs voilà, qui sont présents dans toutes les montres accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, mètre à l'arrière, bien entendu. Et dans ces deux montres, on aura aussi GPS intégré, GPS plus Glonass et un baromètre. Du côté de Huawei, de la GT2, on aura en plus du microphone, un haut-parleur, alors que du côté de Xiaomi, on aura simplement le microphone qui nous permettra de parler, on va en parler après, à l'assistant vocal Alexa. Sinon, sur la Huawei, on a une batterie de 455 mAh, sur la Xiaomi de 420 mAh, mais la Xiaomi annonce une autonomie théorique de 16 jours contre 14 jours pour la Huawei. Globalement, on va plutôt être sur... Allez entre 7 et 10 jours sur la Huawei et sur la Mi Watch entre 9 et 12 jours, un poil plus de jours sur la Mi Watch mais parce que vous allez du coup laisser tomber les fonctionnalités avec le haut-parleur et le stockage de musique mais on va en parler ça, parce que oui dans la Mi Watch pas de possibilité de stocker de la musique, pas de stockage interne du tout alors que sur la Huawei GT2 il y en a, mais là vous allez me dire à prix égal on a quand même les mêmes caractéristiques entre les deux alors laquelle choisir mais on va continuer en parlant des fonctionnalités Parce que oui, là, pour l'instant, les points sont plus du côté de Huawei. Il y a un microphone à haut-parleur, ça y a pas. Il y a du stockage, ça y a pas. On a l'impression qu'on est plus dans une version un peu plus light au niveau de la Mi Watch. Et au niveau des fonctionnalités Qu'est ce qui se passe C'est là où il va y avoir deux expériences utilisateurs différentes parce que pas le même OS au niveau de la montre et pas la même application. Je m'explique. Au niveau de la Mi Watch, on va voir l'application Xiaomi Wear qui est une application pas enfantine mais plutôt sympa, bien tournée pour euh, de, nous donner envie d'explorer de, et de voir précise mais pas forcément expert c'est-à-dire elle ne va pas forcément rentrer en profondeur dans les sujets en nous expliquant voilà, comment on se situe par rapport à d'autres utilisateurs, est-ce qu'on est bien là ou on n'est pas bien là sur le sommeil, sur la tendance cardiaque, etc. Mais du côté de Huawei, c'est pas mieux au niveau de l'application. L'application mobile Huawei est restée dommage parce qu'elle est sortie il y a, voilà, les Huawei, ils étaient dans les premiers à sortir des mondes connectés. Et au fur et à mesure, il y a eu quelques améliorations, mais pas assez pour être les premiers. L'application Huawei est assez fermée. Il n'y a pas de connexion avec Strava. Sur Xiaomi, il n'y en a pas forcément encore. Mais on sait que ma suite en fait. Et ma suite c'est une filiale de Xiaomi. Donc, Xiaomi serait potentiellement ouvert aux applications externes au jumelage de compte avec des applications externes parce que on le fait très bien avec Alexa oui au niveau des fonctionnalités on aura Alexa du côté de Xiaomi Mi Watch qu'on n'aura pas du côté de Huawei donc Huawei a cette fonctionnalité en moins par contre je vous l'ai dit au parleur sur la Huawei ce qui va nous permettre de répondre aux appels pas de répondre aux SMS de deux côtés pas de réponse aux SMS ce qui va nous permettre aussi d'écouter le coach vocal qui est toujours en anglais ce qui va nous permettre aussi de stocker de la musique et d'écouter de la musique parce que oui, je vous ai dit tout à l'heure, stockage interne dans la Huawei pour stocker de la musique, ça on l'a pas sur la Mi Watch Qu'est-ce qu'on aura d'autre sur les deux montres On va avoir bien entendu suivi quotidien, suivi de sommeil, suivi de stress, suivi sportif. Et au niveau des cardio-fréquence-mètre, comment ça se débrouille Et bah pour moi, euh, le cardio fréquence de la Mi Watch est pas parfait parfait, hein, je vous l'ai montré pendant mon test, mais il est quand même un cran au-dessus de celui de la GT2. La GT2 est sortie il y a un an et demi, deux ans, donc au niveau du hardware, elle commence à se faire un peu vieille haute. Il y a eu des améliorations notables au niveau des montres généralistes, là comme les deux, sur les prises de mesures cardiaques, mais c'est sur les modèles plutôt récents mais ben alors dans la vie de tous les jours est ce que les fonctionnalités les différences des fonctionnalités ça va vraiment changer je ne pense pas en vrai vous allez utiliser la mi watch à peu près comme la huawei à part alexa qui peut vous servir un peu plus mais la navigation est aussi différente dans la montre on n'a pas le même système d'exploitation dans la montre on a un système d'exploitation de xiaomi dans la xiaomi et on a du light os dans la huawei quel système d'exploitation est le mieux les deux restent un système d'exploitation assez fermé parce que on va pas pouvoir télécharger d'applications tierces bref on reste sur des systèmes d'exploitation qui vont nous permettre d'économiser un petit peu de la batterie pour aller chercher les 10 jours d'autonomie ce qui est notable c'est que la navigation n'est pas pareil entre la xiaomi et la huawei la huawei a une navigation à peu près classique au niveau des swipes alors que la xiaomi c'est un petit peu inversé ça je vous l'avais montré pendant le test c'est à dire pour aller voir les raccourcis on va pas swiper de haut en bas comme sur la huawei mais de bas en haut sur la xiaomi bref ça c'est un coup de main à prendre si vous n'avez jamais eu de monde connecté bah, vous serez pas perdu mais c'est bon à le souligner alors Comment choisir entre les deux Laquelle je vous conseille Entre ces deux montres, à prix égal. C'est assez difficile comme choix parce que, on l'a vu, bon, au niveau des, des caractéristiques techniques, Huawei est un poil supérieur parce qu'il y a le haut-parleur, etc. Il y a le stockage. Mais au niveau de l'état d'esprit, je suis plus du côté de la Mi Watch. Pourquoi Parce qu'elle vient de sortir. Xiaomi est une marque qui... Innove, qui va vraiment innover, chercher toujours plus loin. Donc, il se peut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de mises à jour, beaucoup d'améliorations sur l'application, beaucoup d'améliorations sur la montre. Alors que Huawei, au niveau de l'application, stagne un peu. Alors, à prix égal, moi, j'irai plutôt. Vers la Mi Watch. Je suis pas trop trop fan, enfin c'est pas que je suis pas trop fan, j'ai beaucoup aimé les applications Huawei Health, mais au fur et à mesure, comme je vous le disais, j'ai pas eu de belles évolutions et ça, voilà, ça, me, ça me laisse sur ma faim. Je sais que Huawei prépare de passer leur montre, enfin de passer leur future montre sur du Harmony OS. J'espère que ce passage va être un vrai tournant dans la mouvance de Huawei au niveau de la montre connectée. Mais entre la GT2 et la Mi Watch Je prendrai la plus récente Qu'on peut trouver à peu près au même prix On laissera de côté le stockage de musique On laissera de côté la réponse aux appels Moi je le laisserai de côté si j'étais vous Pour partir sur cette montre Après au niveau de la précision sur les deux On n'est pas foufou. Mais comme je vous le disais S'il y a des problèmes au niveau du rythme cardiaque S'il y a des problèmes au niveau podométrique Sur une de vos Xiaomi Ça va être comme sur du Amazfit Il y aura des mises à jour fréquentes Pour corriger ça Alors qu'au niveau de Huawei bon, On reste à stagner un petit peu et encore. Ce qui sera vraiment sympa de savoir, ça va être dans mon comparatif entre la GT2 Pro et la Xiaomi Mi Watch, laquelle je choisis. Sachant que la GT2 Pro, officiellement, elle est à 300 euros, 299, mais on a pu la trouver vers 180 euros, c'est-à-dire à, à 40-50 euros de plus que la Mi Watch. Donc on verra pendant ce comparatif si je vous conseille d'aller sur la GT2 Pro ou sur la Mi Watch. Bref, j'espère. Que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si elle vous a plu et laquelle vous choisirez entre les deux. Là on est vraiment sur des montres qui ont le même but, on est vraiment sur les montres qui ont bah là, le même état d'esprit, je vous l'ai dit, je vous le redis, donc ça va être vraiment l'habilité, ça va vraiment être l'expérience qui va plutôt parler que le choix sur la fiche technique. C'est ce qui me fait choisir la Mi Watch. En tout cas si vous voulez me poser d'autres questions sur une de ces deux montres, si vous voulez même me dire laquelle tu préfères entre cette montre et cette montre, j'ai déjà testé n'hésitez pas à venir me voir le mercredi soir à 18 h sur mon live twitch ou alors directement à venir sur le discord et parler parler entre vous et parler avec moi sur le discord tous les liens sont dans la description en attendant la prochaine vidéo comparatif avec la gt2 pro vive à fond vive high tech merci et à bientôt sur ma chaîne